Nous mettons en place Sergi, euh, en partenariat avec la grande école du numérique, une formation développeur web de 7 mois qui permet à des personnes qu'on ne trouve pas habituellement dans le domaine du numérique des personnes issues des quartiers populaires, des femmes, des handicapés, des gens euh, qui ont eu un parcours euh, difficile, un accident de, de vie, des réfugiés. Une formation euh, de, intensive de sept de mois euh, qui leur permet de trouver leur place dans la société. Alors, nous formons au métier de développeur web, développeur web et mobile. Les personnes que nous formons sont des généralistes, des personnes qui sont plutôt euh, autonomes, euh, qui sont euh, créatives et donc euh, qui peuvent travailler en tant que développeur web, en tant que adjoint, euh, chef de projet, en tant que euh, concepteur euh, logiciel. Donc, c'est des personnes qui ont la connaissance totale, mais surtout, nous formons des personnes qui savent apprendre et qui savent travailler en équipe. Alors, pour postuler à la formation, euh, il suffit de se connecter sur le site internet www.digitalfrance.org. S'inscrire, en fait, euh, il y a un formulaire euh, d'inscription. Dans ce formulaire, on demande déjà aux personnes de répondre à un certain nombre de, de badges, donc pour prouver leur, euh, leur euh, motivation, et après, il y a des entretiens de sélection. Donc, nous formons en partenariat avec Atos et avec le Medef à bien sûr euh, au savoir entreprise. En nous formant, les apprenants à avoir euh, euh, à travailler en groupe. Nous les formons à être critiques. Nous les formons à être créatifs. Nous les formons à savoir se vendre à savoir se présenter, à comment euh, euh, faire un, un CV. Donc toutes ces, ces choses-là qu'on n'apprend pas en général dans, euh, sur les bancs de, de, de l'école et qui sont très très importants aujourd'hui pour les entreprises. Notre métier, à nous, avec la Grande École du Numérique, c'est de dénicher des talents qui sont des dans les quartiers populaires et de les former pour pas euh, pallier au manque de, de, de compétences euh, donc dans les entreprises. Les formations que nous mettons en place, ce sont des formations en partenariat, en amont avec le, les entreprises.